Salie, Envolée Prolonge la nuit, Déesse qui nous brûle, Éloigne de nous l'aube aux sandales d'or, Déjà sur les temps les vertes libellules Ont pris leur essor. Tes cheveux, sous l'ombre de tes voiles, Athis, ont gardé le feu rouge du jour et le vin des fleurs et le vin des étoiles m'enivrent d'amour. Nous ne savons pas quelle aurore se lève là-bas, apportant l'inconnu dans ses mains. Nous tremblons devant l'avenir. Notre rêve craint les lendemains. Je vois la clarté sous mes paupières closes. J'étreins vainement la douceur qui nous fuit. Déesse, à qui plaît la ruine des roses, prolonge la nuit.